Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yugi News, les nouveautés sur Yu-Gi-Oh! Et il y a quand même quelques trucs à dire hein, parce qu'on arrive à la période d'automne-hiver et donc les nouveautés viennent avec. C'est parti on commence avec le nouveau booster, dueliste légendaire, destiné immortel, donc les nouveaux boosters avec la tête de Bakura dessus, enfin le corps même, et tous ces monstres démons derrière, ça arrive le 26 septembre, et comme les duelistes légendaires, les autres boosters qui sont sortis avant, on bah va retrouver un petit peu toutes les cartes qu'il y avait dans les decks de Bakura, donc principalement des decks démons, comme aussi la fusion des ténèbres, ou le tableau de la dessinée. ça promet parce que le tableau est de dessiné, je l'ai pas, et donc je vais le prendre. Prochaine news. Le 24 octobre, ce sont les boosters Impact du Chaos avec à l'intérieur la première Link 5, la carte tant attendue des joueurs euh, professionnels et autres. Parce que ça va être la première en fait Link 5 qu'on va enfin pouvoir avoir. Donc c'est des boosters qui sont très recherchés. Mais en plus de ça, on aura des monstres hauts pour renforcer le deck Marinces. Autrement dit. Ça va être des, des cartes pas mal jouées, je pense, et pas mal achetées. Et le 10 octobre, nous avons une magnifique boîte, le dévastateur de duel, avec à l'intérieur beaucoup de cartes fantômes ou autres qui vont être en fait rééditer. Et ça va comporter 56 cartes ultra rares, autrement dit, c'est une belle boîte à acquérir. Je crois qu'on n'a pas encore d'informations sur le prix, je regarde mon prompteur, non, nous n'avons pas encore d'informations sur les prix. On arrive en hiver, qui est une... hiver dit calendrier de l'avant, et c'est le magnifique calendrier de l'avant Kuribo qui est déjà disponible, et dont j'ai peut-être déjà parlé, j'ai oublié, qui sortira donc le 26 septembre. Donc, ça pas trop rapport avec les cartes qui vont sortir, autre, mais c'est du reste du Yu-Gi-Oh! donc ça, ça passe dans les yu gi news Il y a un magnifique Kuribo dessus, comme vous pouvez le voir sur l'illustration qui se trouve euh, ici. Hein, Il comportera 17 cartes super rares et 7 ultra rares. Ah ouais. Parlons un peu maintenant e-sport, euh, e ou plutôt euh, Yu-Gi-Sport, avec le championnat du monde qui a eu lieu, et c'est un japonais qui a gagné, du nom de, j'espère ne pas écorcher son nom, Cookie Kosaka. Cookie, comme le biscuit. Et pour terminer la dernière news, donc le jeu euh, Yu-Gi-Oh Legacy of Duelist Link Evolution qui est enfin sorti sur Switch, qui a obtenu une note sympathique de 16 sur 20 sur les sites comme jeuxvideo.com et autres, euh, comportant des cartes à l'intérieur. Bon, j'ai pas la Switch, mais j'ai déjà le jeu sur PS4, mais il n'y a pas les Link. Alors Konami, s'il vous plaît, une mise à jour même payante, un petit DLC pour ajouter les links, je vous en prie. Vous sortez-le sur les autres consoles, merde! Et voilà, c'est tout pour les petites news du moment. On se retrouve très bientôt pour un prochain Yugi News. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et compagnie. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Salut!